Voilà, nous revenons avec notre, notre invité à vous et à moi, euh, qui est Monsieur José Toribio, qui est juste là. Mais juste avant d'attaquer cette dernière partie de notre belle rencontre, euh, mais de toute façon, une dernière partie aujourd'hui... On remettra le couvert, hein, on remettra le couvert et nous le réinviterons, ne serait-ce que pour lui donner l'analyse de la semaine ou l'analyse du mois. On fera avec lui régulièrement des sujets et il, il est riche en, en, en savoir et connaissances. On ne peut pas laisser, le laisser là et dire, bon, il a ses petites occupations pour vous, pour la jeunesse de Guadeloupe. Nous avons... Euh, cette petite possibilité-là de le faire venir pour des analyses de situation euh, quotidiennement, régulièrement en tout cas, euh, d'ici 2022, si Dieu nous prête vie. Alors maintenant, euh, euh, nous allons voir avec vous euh, euh, la commune, la commune de la montagne. Je ne peux pas avoir euh, euh, cette immensité-là de la commune et ne pas pouvoir lui demander comment va cette commune. Ben, la commune, elle va mal. Euh, tout d'abord, quand... Euh, on a changé de chef d'édilité. J'avais laissé 10 mille mmh. euh, d'excédents. Euh, Ce n'est pas moi qui ai fait voter le compte mmh. administratif, c'est mon successeur. Mmh. Donc il avait tout le loisir de changer les chiffres s'il le voulait. Mmh. Mais ça, il ne peut pas, parce que c'est le résultat du, du payeur euh, communal, mmh. c'est-à-dire du percepteur de, de, de, de Sainte-Rose. Mmh. Euh, après, on entend n'importe quoi sur les factures. C'est passé dans les factures non payées. Enfin, oui. la réputation de la commune mm -hmm. du Lamentation Jarry, mm -hmm. bon, tant que c'est horrible, on les payé. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Euh, on demande même aux parents, on demande aux, aux agents d'emmener du papier toilette mm -hmm. euh, dans les écoles. Bon, voilà. les routes euh, ne sont pas toutes dans bon état. Mm -hmm. L'éclairage public est archi mm -hmm. euh, défectueux. Rien de culturel ne se fait mm -hmm. véritablement. Bon, moi, je suis prêt à m'investir dans le domaine culturel. Mm -hmm. Mais en fait, c'est une majorité qui gouverne avec elle-même, ouais. en dehors des, des, des, des autres conseils municipaux, donc en dehors d'une partie de la population. Donc le lamentin ne va pas mm -hmm. du tout. Et je crois qu'on confond, qu confond euh, au lamentin mm -hmm. politique et communication. Hein, mm -hmm. Beaucoup de communication, mm -hmm. mais pas de projet. Voilà. Et pour le reste... Mm -hmm. euh, le reste, ben on verra tout ça mm -hmm. euh, à l'occasion d'élections que je souhaite le, le plus proche possible. Mais euh, justement, où on est cette affaire-là Parce qu'il était question d'annulation de cette élection, il était question de plein de choses, on n'entend plus rien. Les... On a toujours, on a toujours mm -hmm. le jugement de tribunal du 17 décembre 2020 mm -hmm. qui a annulé les élections, le tribunal administratif de Basse-Terre. Mm -hmm. Mais euh, c'est devant le Conseil d'État aujourd'hui mm -hmm. et on attend les résultats du Conseil d'État. À mon avis, on ne devrait pas trop tarder... Mm -hmm. ouais puisque le Conseil d'État avait ouvert euh, au, au courant du mois de février 2021 euh, la, le dossier. Donc on va sur un an pratiquement euh, de dossier. En matière électorale, ça va relativement vite devant le Conseil d'État. Donc je pense que le tout prochain mois-là, euh, on aura une décision euh, du Conseil d'État. Voilà. Mais on nous dit aussi que euh, vous deux, vous êtes dans le même bain, vous aussi. Parce que semblerait que vous auriez, vous aussi, une euh, relance du Conseil d'État, je pense. Une, comment, on a, comment ça s'appelle Vous faites appel. Vous avez fait appel pour vous, pour votre élection. C'était ça, à une période euh, c'est pas pour l'élection, j'ai fait appel pour autre chose. Donc. Ah d'accord. Mais vous étiez aussi dans cette oui, même euh, voilà, logique actuelle de M. Sapoti. Et si lui, il est... Il est euh, Comment on peut dire Si son élection doit être faite vous pouvez candidater. Oui, pour le moment, je peux être candidat, il n'y a pas de problème. Et lui, il ne peut pas l'être, alors il ne peut, il ne ah ben, Je ne peut sais pas, c'est le Conseil d'État qui va le dire. Okay, okay. Donc, c'est juste pour comprendre... parce que. Pour le moment, peut, il peut être candidat. Il peut, être, il peut revenir à sa candidature. Oui, oui pour le moment... Même si c'est annulé, il peut revenir... Tout euh, dépend euh, du contenu de l'annulation. De l'annulation. le voilà, Conseil d'État qui va... Mm -hmm. euh, — Le fixer, Très bien. Alors maintenant, nous, nous avons entendu qu'il y avait cette histoire de, de nouveaux syndicats SMO. Euh, C'est une, une société qui était en charge... un syndicat qui était en charge de l'eau ici au Guadeloupe. Ils ont <coughs> cherché la dissolution de, de cette, ce, ce syndicat. Ils ont créé un autre syndicat avec... en gardant les mêmes valeurs, puisque les choses n'ont pas changé d'un poil... Euh, cette ancienne, euh, cet ancien centre syndicat était géré par M. Ferdinand Aujourd'hui, je ne sais plus qui est derrière tout ça, qui c'est qui gère. Mais en tout cas, nous <coughs> sommes toujours au même point. Quand vous avez entendu parler de cela, qu'avez-vous eu comme réaction ou comme commentaire que vous, vous, euh, avez -vous mes, pensé? mes réactions sont multiples sur cette affaire-là. Euh, la première, c'est qu'on mmh. a fait payer quelqu'un qui a servi de lampiste. Mmh. Euh, parce qu'encore une fois, les politiques, les politiciens, pardon, ouais. euh, évacuent leurs responsabilités. Donc celui qui euh, était président a été attaqué devant les tribunaux. Mais enfin, pour euh, qu'un président fasse tout ce qu'on lui reproche, il faut bien qu'il y ait un conseil d'administration qui soit d'accord. Et il y avait dans ce conseil d'administration 13 communes représentées. 13 ou 14, je ne sais plus. Enfin, gros, disons 13. Pour, pour et et Il y avait 13 communes représentées. Donc, ce qui a été fait, l'a été avec la complicité mmh. ouais. des représentants des 13 communes. Et ce qui a été fait, a été fait avec la complicité de l'État. Mmh. D'une part, des responsables de communaux, mmh. qui ont voté mmh. toutes les libérations, tous les budgets, mmh. etc., etc., et d'une part de l'État qui est chargé du contrôle oui. financier, du contrôle oui. budgétaire, oui. par l'intermédiaire de la Chambre des Comptes ou autre. Donc voilà les deux responsables de cette situation. Et l'État se présente toujours euh, avec un, un habit de pureté de virginité, alors que l'État est responsable de la condition dans laquelle nous oui. sommes en Guadeloupe. Parce que l'État, avant la décentralisation 1982, n'a rien fait. L'État nous a laissé les écoles, les collèges, les lycées dans un état calamiteux. A laissé la Guadeloupe dans un état d'assainissement calamiteux. Et les directeurs successifs de la DAF, c'était eux qui étaient responsables de. de euh, Puisqu'ils ont repris l'ancien euh, service qui s'appelait Génie Rural, euh, qui était responsable de l'assainissement, ce sont eux qui sont responsables. En choisissant, chaque fois, c'était la SOGEA à l'époque. Oui. Moi-même, j'ai eu l'occasion, en 2001, de faire un marché. La commission a attribué le marché à quelqu'un. Une fois que je suis tombé, on a donné ça à l'entreprise, à la SOGEA, sur une simple délibération, ce qui était illégal. Encore une fois, un petit monde mm -hmm. qui s'articule, qui bouge ensemble, où les intérêts sont complices, sont connectés, sont intimement liés entre les sociétés, mm -hmm. certains agents de l'État et certains élus. Et ça, euh, c'est un système qu'il faut euh, casser, de ce point de vue-là. Et on se rend compte bien que la crise que nous connaissons aujourd'hui, qui est une crise qui vient après celle de 2009, mm -hmm. va donner lieu encore à des lettres, des recommandations, des recommandations mm -hmm. et un, un bilan de propositions à régler, mais que tout ça va rester lettre morte et qu'il n'y aura pas de solution jusqu'à la prochaine crise. Mm -hmm. Il faut que les gens puissent euh, prendre leurs responsabilités, surtout dans euh, le niveau économique dans lequel nous sommes, qui est un niveau économique extrêmement euh, grave. Ouais. Voilà, mais je pense qu'il euh, faut... Alors, sur le SMO, bon, ça ne changera rien. On, on, on fait pareil, on prend les mêmes, on recommence. Il n'y a toujours pas d'eau dans les robinets dans certaines communes. Il n'y a toujours pas d'eau dans les robinets. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait on prend le personnel euh, de l'ancien oui. SIAG, mmh. euh, Veolia, et, etc. Et on redistribue vers mmh. les mmh. communautés d'agro, vers les communes. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, mmh. que la commune du Lamantin, qui n'était pas allé en du SIAG, ouais. qui a géré son eau, payée par les contribuables lamantinois, ouais. euh, les, euh, la population de Sainte-Rose, mmh. qui a géré son eau en régie directe, mmh qui a payé son lot dans sa fiscalité, se voit, encore une fois, avec d'autres charges fiscales du fait du transfert de personnel. Alors qu'il n'était pas. Il fallait que ce soit les 13 communes ouais. membres euh, de, du conseil d'administration. Donc, ces 13 communes qui ont fait les erreurs, qui ont commis des fautes, qui devaient embaucher euh, ces gens-là. Alors, on va me parler de solidarité. Ouais. Mais la solidarité... On en fait quand les choses sont claires, mais quand les on choses sont on opaques, bien, bien on ne fait pas de solidarité, d'accord oui. Et on ne peut pas faire porter la charge à une population qui n'a rien commis comme responsabilité, oui. alors que les autres vont s'en tirer à oui. bon compte, à bon frais. Ce n'est pas, pas admissible. Alors, laissons euh, gérer pour le moment, on verra. Bon, je le sentiment que ça ne va rien amener de fondamental, mais, mais je ne me prononce pas ah ouais. totalement... Ouais. Je, je laisse quand même... Je fais quand même un peu crédit, toujours... Mmh. Au départ, ouais. ils sont gérés, nous aurons l'occasion peut-être de revenir là-dessus. C'est sûr. Euh, de toute façon, jour. comme je vous ai dit, hein, je vous lance ça comme cela pour pas que vous puissiez dire non. Je sais, Mère Fille, il nous reste cinq minutes, je sais. Euh, pour ne pas, pas nous dire non, vous viendrez avec nous dans ces analyses que nous ferons euh, peut-être une fois ou deux fois par euh, mois. Hein, les analyses de situation sociale, économique, culturelle de notre pays. Vous m'aviez dit que vous étiez quand même, vous vouliez euh, parler un petit peu de la culture. Est-ce que vous avez tout dit concernant la culture non, mais je vais je vais raccourcir sur la culture pour dire que c'est important que la culture, c'est ce qui est euh, au-dessus de la politique. C'est ce qui fait qu'on qu se rencontre, ce qui fait qu'on se parle, qu'on échange, qu'on s'estime. Euh, la culture, elle est socialisatrice, c'est-à-dire qu'elle est unificatrice, elle unifie les gens. Euh, sur, sur, la culture, c'est sa, sa fonction sociologique mm -hmm. euh, essentielle. La culture, elle est libératrice aussi par rapport aux contraintes mm -hmm. que nous impose la société. Quelqu'un qui n'a pas de culture va forcément se faire avoir à un moment donné ou à un autre. Mm -hmm. Quelqu'un qui n'a pas une certaine culture mm -hmm. euh, orthographique mm -hmm. se fera, euh, sera en difficulté devant les milliers de formulaires à remplir. Mm -hmm. Quelqu'un qui n'aura pas de culture se fera avoir par une tierce personne, donc la, la culture elle est euh, socialisatrice, elle est libératrice, elle est identificatrice, euh, comme je le disais au début, parce qu'elle euh, permet de, de, de se ressembler et de se rassembler. Ce sont des fonctions extrêmement importantes, on ne fait pas assez pour la culture ici en Guadeloupe. Moi je suis un militant farouche pour le développement des activités culturelles, et pour porter la culture au firmament même de la construction humaine. Bon, je parlais de Mélenchon tout à l'heure. Eh ben Mélenchon, euh, il dit, dans les 14 fiches qu'il a présentées en termes d'action, il y a quand même des fiches qui sont intéressantes. C'est la fiche 6, la fiche 10 et la fiche 12. Hein? Et sur ces fiches-là, la fiche 10, c'est celle de la culture, il dit que 1% du PIB, de la production intérieure but, par année doit être, consul... doit être consacré à l'artistique, aux scientifiques et aux sportifs. Voilà, une proposition importante. Mm -hmm. Et nous, La culture, pour nous, c'est mm -hmm. un élément déterminant. Euh, on a beaucoup plus de culture oui, qu'ailleurs. On est multiculturel. On est multiculturel. Nous ne pouvons pas aller dans une culture mm -hmm. de confrontation, mais dans une culture mm -hmm. euh, symbiotique avec, avec d'autres. Oui, oui. Et là-dessus, euh, il faut effectivement aider nos artistes. Alors, j'avais proposé à l'époque, je crois que c'est à l'occasion d'un de, de, débat législatif qu'ils aient euh, un statut d'outre-mer. Je me suis fait vilipender par certains, euh, par oui. certains artistes oui. ou intellectuels, je préfère dire ça, mm -hmm. donc on n'a pas besoin de statut d'outre-mer. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a la loi, la LUM, oui. la loi de pour l'outre-mer, a prévu que les sportifs qui doivent aller à l'extérieur pour des compétitions sportives mm -hmm. et en voyage soient pris... Euh, en charge. Oui, Et pour les artistes, je souhaiterais oui. que les artistes aient une capacité de voyager pour exposer leurs œuvres. Mm -hmm. Le, notre marché artistique, c'est 400 000 euh, personnes. Mm -hmm. Mais pas, ça ne veut pas dire que c'est 400 000 acquéreurs. Hein? Bon. Donc on a encore moins d'acquéreurs. Mm -hmm. Donc il faut que les artistes guadeloupéens puissent aller à la rencontre d'autres marchés. Mm -hmm. Marché américain, marché euh, euh, oui, européen. Il y, a très peu, oui. il y a très peu d'artistes qui ont sont allés à l'extérieur. À New York, bon, Rovellas y a été. national Nan... euh... Joël Nankin a été euh, à Florence ou à Venise. Mm -hmm. Bon, mais euh, l'ensemble des artistes n'a pas voyagé. Donc, il faut prendre en compte mm -hmm. leur billet d'avion, le transport des tableaux, mm -hmm. le transport du matériel. Mm -hmm. Donc, c'est en ça que je dis, il faut un statut particulier ah. euh, des artistes par rapport aux différences mm -hmm. d'expression, de techniques d'expression qu'ils ont euh, ici. Bon, alors... Euh, je parlais de Mélenchon parce que je vais voter Mélenchon. Oui. Au premier tour. deuxième tour, je ne sais pas encore. Hein. On va voir mmh, comment ça, ça se fait. fait encore, on, on a mmh. le temps de voir. Il y a 15 jours, puis je ne voterai jamais à droite. Hein. Je ne voterai jamais Macron, oui. je ne voterai jamais Pécresse, mmh. je ne voterai jamais Le Pen, et je ne voterai jamais Zemmour. Mmh. Ça, c'est clair. Bon. et Mélenchon, euh, il, a, il a des propositions intéressantes. Mmh. Justice et police, euh, c'est 0,2% du... PIB, du produit intérieur but, c'est le taux le plus bas consacré à la justice et à la police. Il faut l'augmenter. Il faut qu'on ait une autre justice et, et d'autres polices. C'est la planification écologique, c'est-à-dire notamment dans la production alimentaire, la consommation alimentaire, donc ça nous intéresse totalement euh, en Outre-mer. C'est la fiche 6, souveraineté sanitaire et industrielle, donc ça nous concerne vraiment, ça nous concerne vraiment euh, là-dessus, puisque il, faut, euh, il faudra notamment là-dedans, parler on, on parle du problème hospitalier, mmh. le nombre de lits, l'augmentation de lits. Euh, il faut un contrôle, il faut une autorité publique de contrôle du service public de médicaments. On ne peut pas laisser s'enrichir mm -hmm. comme ça euh, des grandes industries pharmaceutiques qui rapportent, qui, qui prennent tout l'argent. Et donc là-dessus, il faut effectivement que ces grandes industries soient taxées fiscalement faut mm -hmm. remettre en place l'ISF. Les, les riches ne payent pas d'impôts. Mais c'est pour ça qu -ce que, que Macron sera réuni, parce que les, les riches ne veulent pas... Les riches ne payent pas d'impôts oui. parce qu'ils ont des systèmes pour réinvestir et défiscaliser. Ils oui. ne payent pas d'impôts. Les impôts sont encore payés oui. par les plus faibles, oui. par les classes moyennes. Bon, il faut qu'il y ait une véritable, oui. un véritable partage oui. des richesses sociales de ce point de vue-là. C'est bon. Et puis du, le point 12 oui. euh, du programme de, de, de, de Mélenchon... De Mélenchon mm -hmm. C'est sortir des traités européens mm -hmm. et faire en sorte que les principes nationaux ouais. euh, soient des principes soient supérieurs à la valeur des traités, oui. des traités euh, euh, européens. Mm -hmm. Ce qui veut dire que nos principes de la Guadeloupe mm -hmm. doivent être au-dessus euh, des traités européens. Bon, il faut qu'on puisse arriver à un certain nombre de choses qui sont cadrées dans ces propositions mm -hmm. et qui vont nous, qui vont nous servir d'une certaine manière ouais. pour notre évolution européenne statutaire. Voilà, et puis qu'on sorte de cette crise que nous connaissons. Voilà, donc euh, ils n'ont pas reçu euh, aujourd'hui euh, les syndicalistes euh, par rapport à certainement, le, par rapport au fait qu'il fallait qu'ils acceptent et qu'ils mettent dans leur, euh, dans leur proposition, dans leurs revendications, que ça soit écrit que certains avaient euh, tenté à la vie de certains policiers. Je sais encore des manœuvres euh, des, pour ne pas ouais. discuter. Voilà, donc euh, nos élus ne les ont pas reçus. Mais je vais quand même vérifier cette information-là pour vous donner... Ils euh, ont capoté ce matin, ils ont capoté. Voilà, ils ont capoté, c'est sûr. Mais l'excuse euh, me semble tellement... Euh, minime et, et, et, et j'ai envie de dire du n'importe quoi donc voilà je vais, me, je vais vérifier cette teneur donc euh, nous avons entendu vous et moi nous avons vécu le décès le départ de Madame cette vous Chevoux c'était quoi votre réaction quand vous avez entendu votre meilleur ennemi partir comme ça <rire> Oui, bon, euh, euh, Madame Michaud-Chevry euh, restera toujours Madame euh, cette Michaud-Chevry. Mm. C'est-à-dire, quelqu'un avec son caractère, son tempérament mm. euh, relativement euh, droit, son mm. euh, tempérament ferme, euh, que certains qualifient d'autoritariste, mm. je n'en suis pas forcément sûr. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de rapport comme ça avec, avec elle, mm -hmm. mais euh, plus des rapports d'intelligence euh, de, de ce point de vue-là. Mm -hmm. Bon, euh, je peux en parler librement. Mm -hmm. Si je suis tombé en 2001, c'est madame mm -hmm. Michaud-Chevry. Ce que je vous dis, c'est votre oui. meilleur ennemi. Je ne, suis, je ne suis jamais tombé au Lamantin <rire> bah, oui, C'est la gauche et la droite réunies oui, m'ont fait tomber mm -hmm. en avec 2001 le, la, la et de, euh, en 2014. L'apport de bon. monsieur, notre ami encore, notre meilleur ami, ennemi encore, ce oui. petit bourg. <rire> Bon, euh... ah, c'est vrai que qu si je ne comprends pas, en politique ici, ceux qui se, ne se disaient pas bonjour hier, deviennent comme par exemple Madame Borrell euh, a subi un camouflet que je n'ai pas compris, et on regarde la télévision on voit que ces personnes qui étaient, mais alors, admis pour les régionales là, de, de, de, de l'autre jour sont, je suis, je suis, on ne comprend pas, on ne comprend plus là. écoutez, ma, Madame Borrell, euh, je veux dire euh ce qui la concerne, c'est une dame extrêmement euh, euh, fortement bien éduquée. Mmh. Et ce n'est pas une dame qui a comme culture a comme culture mmh. de braquer les individus les uns contre mmh. les autres. Mmh. Elle a une humanité en elle qui fait qu'elle peut discuter avec euh, ceux qui, sont, qui ont des positions contraires. Mmh. Donc c'est son trait de caractère. Mmh. Et puis, de surcroît, ce c'est une femme. Donc mmh. euh, vous le savez très bien, les femmes ont une Manière euh, pratico-patrique, pratico pratique oui. supérieure à celle des hommes oui. euh, d'aborder euh, la politique, d'aborder les questions euh, politiques. Oui. Donc, ça ne me surprend pas qu'avec son tempérament qu'elle puisse parler avec quelqu'un d'autre. Non, mais c'est pas oui. elle qui parlait chouchouchou, c'est -chou -chou -chou, ce sont ses, ses, ses proches. Ce sont ses mentors Oui, bon, là euh, maintenant, euh, mentor hein, qui, qui, qui sont, comme nous avons maintenant. Bon, c'est sûr qu'il <rire> y a un jeu. En Guadeloupe, s'agissant des acteurs euh, politiciens, mm. il y a un jeu de, de dupes, hein, voilà. c'est à, à qui trompe l'autre euh, au, au maximum. Mm. Et puis en plus, euh, si vous voulez, moi je réjouis ça comme ça, euh, ils, sont, ils appartiennent à des partis de gauche pour certains, mais ne sont pas de gauche. ne sont pas de gauche. Quelqu'un de gauche, euh, euh, Quelqu de gauche est, a euh, la capacité de dire mm. ce qu'il pense. Mm. Franchement, oui, oui. quelqu'un de gauche a la capacité d'entendre quelqu'un lui mm -hmm. dire franchement mm -hmm. ce qu'il pense, ouais. et deux hommes de gauche ont la capacité, s'ils sont réellement de gauche, ouais. de s'entendre, d'avoir un terrain commun d'entendre. C'est sûr. C'est ça. Au moins euh, sur un point. Au moins sur un point qu'ils s'entendent. Au moins sur un point. Voilà. Donc, euh, les, les personnes qui étaient autour d'elle l'ont tellement déçue qu'aujourd'hui, elle ne passe plus trop en télévision. Elle se repose, elle s'est retirée un peu, certainement. Je ne l'ai pas trop vue ces derniers temps, mais nous voyons en contrepartie, tout cela même qui était à ses côtés quand elle faisait campagne et qui lui disait vas-y, vas-y, vas-y, sachant très bien que dans son dos, ils organisaient déjà sa défaite. Alors, ça, c'est ce que, que je ne comprends pas dans ce pays-là. Il y a aussi le fait que personne n'est avec Macron, mais tout le monde vote pour ceux qui sont autour de Macron et qui sont dans euh, euh, la République en marche, ici en Guadeloupe. Donc, voilà, c'est ce que je ne comprends pas également. Pour Macron, hein, tous ceux qui euh, dirigent. Les assemblées aujourd'hui ben oui. sont dans le camp de Macron. Et, et personne ici n'admet être euh, Macron. Il y a d'autres cadeaux. Ah Non, la République en marche, c'est pas moi. Et pourtant, on voit bien que ces personnes qui dirigent... Écoutez, que quand, dis, le, quand lui, euh, à l'époque... Je ne sais pas si il était président du Conseil général, mais quand à l'époque, euh, le leader de Guadeloupe Unie euh, responsab... responsable et, réalité, et solidaire. Et réalité Non, non, c'est plus, plus socialisme, ah, c'est plus réalité. Oui. Le socialisme, ils l'ont pas enlevé, ils l'ont trahi. Mmh. Les réalités, ils sont plus dans la, la réalité non plus. Okay. Bon. Socialiste, et ré... euh, solidaire et responsable. D'accord. C'est une antinomie euh, mmh -hmm. parfaite. Mmh. Comment peut-on être responsable si on n'est pas solidaire, solidaire. Comment peut-on être solidaire si on n'est pas responsable bon, bon, enfin bon, euh, oui. laissons-les. Mmh. Euh, quand il signe l'appel des maires pour appuyer la politique de Macron, c'est quand même grave. Quand le président de l'autre assemblée est membre du bureau politique de la République en marche, c'est quand même grave. Et donc les intérêts de la population guadeloupéenne sont trahis pour les intérêts de Monsieur Macron c'est oui, ça oui. que je suis obligé d'observer et, et, et c'est qu alors qu'on nous attend les élus oui. du côté bien. du peuple c'est la seule place parce que le peuple doit être. est souverain c'est le peuple qui fait l'élu c'est le peuple qui, qui est souverain Eh bien merci d'être venu, merci de nous avoir accompagné alors je accompagné. voulais à propos, à, propos oui. mm -hmm. à propos du peuple à propos du peuple si non, vous je permettez beaucoup, beaucoup. je voulais exprimer c'est l'époque de Noël les jours de l'an oui. mais on reviendra là dessus c'est surtout l'époque de la fin d'année. Je voudrais exprimer mm. toute ma solidarité avec la population qui est en lutte. Mm. Solidarité avec ceux qui ont perdu leur emploi. Ouais. Ça, c'est grave. Mm. Euh, solidarité également à ceux qui ont euh, été victimes mm. euh, du Covid avec des effets mm. euh, secondaires compliqués. Mm. Solidarité avec les familles qui ont perdu des parents. Mm. Euh, solidarité avec tous ceux qui ont perdu mm. des amis. Et euh, solidarité enfin. À ceux, il y en a mm -hmm. en Guadeloupe. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai la rage de me battre toujours. La solidarité avec ceux qui, jusqu'aujourd'hui, ne mangent pas leur faim dans notre pays merci, merci beaucoup merci pour tout ce beau monde et nous allons donc devoir vous quitter chers spectateurs de TV vous aurez ce replay également si vous ne nous voyez pas sur vos téléviseurs ne dites pas que vous avez raté et nous avons demain, toute la journée après demain, nous organisons nos rediffusions toutes les émissions, nous organisons les rediffusions de manière à ce que vous ne puissiez rien perdre et vous aurez donc à vous rendre sur notre site si vous n'avez pas le temps d'aller sur vos téléviseurs www.etv.gp Maintenant, on y va, mais enfin, euh, on, on a débordé. Monsieur euh, euh, José Toribieux nous a fait une courte conclusion tout à l'heure. Il a dit ce qui venait de son cœur. Maintenant, je vous laisse le tout dernier mot de la fin. Moi, je vous dis ciao, bye-bye, à bientôt pour une autre émission. C'est à vous. De, de dire à, à chacun, à tous les acteurs économiques, à tous les acteurs politiques, aux acteurs sociaux, aux acteurs culturels, aux acteurs sportifs, euh, tous ceux qui bougent et qui font que la vie euh, mérite d'être vécue, euh, leur dire qu'il n'y point de combat perdu d'avance, que tous les combats se gagnent avec le combat qu'on livre. Et je suis persuadé que tous les combats que nous allons livrer, demain, la population, je parle de la population, tous les combats, ils seront victorieux. Merci, ciao, à bientôt